Tu étais l'ombre de ma lumière. Nous sentais-tu Un nouveau départ, tu disparais. Pour que notre but soit hors d'atteinte, je voudrais nous voir en vie. C'est beau, hein C'est pas de la poésie, c'est du Alan Walker. Tu aimes les paroles de Faded et de Chiquita Alors on envoie vite Sekpa au 8-13-13. Sekpa au 8-13-13. Je vous demande de vous arrêter. Salutations internautes, je suis Frère Mao, bienvenue dans l'épisode 11 de Made in China. Le thème, cette fois-ci, c'est ça. Wow. Toujours pareil, on a 5 minutes pour faire un morceau qui sera totalement libre de droit. Allez, c'est parti. Il doit être faussement mélancolique. Alan Walker le dit lui-même, on navigue entre tristesse et gaieté. Et si Alan le dit On va partir sur quelque chose de lent, de facile. Le seul truc notable dans ce rythme, ça va être le charleston qui va donner un léger shuffle. La première nappe de synthé fait un peu penser à un orgue, c'est pompeux, c'est empesé, c'est pédant, c'est auguste, c'est cérémonieux, enfin bref, c'est pas humble du tout. Ah oui, d'ailleurs j'oubliais le secret là de toutes ces musiques, c'est le sidechain. Je vous laisse farfouiller sur le web hein, pour les détails techniques, sachez juste qu'à partir de maintenant je le mettrai sur tous les instruments, tous, tous, tous. Oui Oui Bien fat, cette basse marque la première note de chaque accord. De l'autre côté, on fout un synthé aigu qui complète cette basse avec la tierce de l'accord. C'est un arpège basique avec un son atmosphérique. C'est une décomposition de chaque accord qui va faire 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Bon, tout ça c'est bien beau là, mais on est toujours que dans de l'harmonie. Pour qu'on retienne ce morceau, il va bien falloir qu'on ait une mélodie aussi. Bon ben voilà, on a fini. Two hours later. Je vous propose qu'on fasse la jaquette de ce morceau en l'écoutant. Ciao.